Alors avant de mettre en œuvre les annonces interstitielles avec récompense dans Unity, on va faire un petit point sur les obligations et le règlement AdMob. Alors c'est très simple, pour les annonces interstitielles avec récompense, il est totalement similaire à ce que vous avez vu précédemment, avec les interstitielles tout court. Mais va venir s'ajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'ici, vous allez devoir créer dans Unity un petit écran d'introduction qui comprend certains éléments. Alors les éléments sont au nombre de trois, ils sont assez simples à réaliser. Le premier... C'est un message clair évoquant la récompense et incitant les utilisateurs à regarder l'annonce. Donc dans votre jeu, bah, vous allez pouvoir à un moment donné dire, voilà, euh, vous avez perdu. Est-ce que vous voulez, euh, par exemple, continuer en regardant une vidéo Ça pourrait être ça. Euh, ensuite, on va avoir une option claire et bien visible qui permet d'ignorer l'annonce avant qu'elle ne commence. Alors ça voudra dire tout simplement qu'on doit laisser le choix à l'utilisateur euh, de pouvoir dire, non, moi je veux pas. Voilà, et euh, je veux continuer comme ça. Et le dernier critère qui est important, c'est laisser suffisamment de temps pour que l'utilisateur comprenne la récompense et désactive l'annonce s'il ne souhaite pas la regarder. Voilà, donc c'est assez clair euh, et je pour que vous compreniez bien comment tout ça fonctionne, j'ai fait ici une petite capture d'un jeu. Alors vous pouvez voir ici un jeu, game over, j'ai perdu et on peut voir ici qu'il me reste un cœur sur quatre, j'ai une vie encore. Donc, qu'est-ce qui va se passer ben, Je vais devoir coder dans Unity une petite euh, boîte message qui me dit, euh, qui m'explique bien clairement le message. Donc, vous pouvez voir ici « out of heart ». Donc, si on traduit, ça veut dire « vous n'avez plus de cœur ». Alors, euh, voilà, le message est clair. Ça, c'était le premier critère. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai un message en dessous qui dit « watch this video and receive uh, three more hearts ». Donc, ça veut dire tout simplement « regardez cette vidéo et recevez trois cœurs de plus » et en dessous vous pouvez voir que j'ai no thanks donc je dis à l'utilisateur bah, il peut cliquer sur no thanks pour continuer ou alors vous avez Video starting in et là vous pouvez voir que en fait il y a un petit compte à rebours Alors, on le voit très peu ici mais en général c'est 5 secondes et au bout de 5 secondes la vidéo démarre donc une fois euh, que la vidéo démarre l'annonce vous pouvez voir l'annonce qui est ici euh, et en haut à droite, comme c'est une interstitielle, il peut la quitter quand il veut. Il n'est pas obligé de la regarder. Par contre, on peut voir qu'il y a un compte à rebours dans l'annonce, « rewarding 30 secondes ». Donc tout simplement, au bout de 30 secondes, il va récupérer sa récompense. Donc ça, euh, c'est quelque chose qui est, très qui est très intéressant. Ensuite, évidemment, s'il si la regarde jusqu'au bout, bah, vous pouvez voir qu'au niveau du jeu, en haut à gauche dans l'interface utilisateur, il y a bien trois cœurs en plus. Bon, c'est un petit exemple, mais c'est pour que vous compreniez bien la différence entre l'interstitiel récompensé et la suivante qu'on va avoir après, qui est la récompensée. Alors, pour faire simple, euh, la récompensée, on ne peut pas la passer, tout simplement. Donc, on ne va pas l'utiliser au même endroit. Mais là, vous pouvez voir que c'est un exemple euh, dans un jeu, tout simplement, pour faire un genre de continu ou donner des vies supplémentaires. Donc, maintenant que vous savez ce que c'est l'interstitiel avec récompense et euh, que vous connaissez le règlement à appliquer, on va tout de suite mettre ça en œuvre dans Unity.